Bonjour à tous, et merci d'être présent pour cette avant-dernière présentation de la journée. On va parler d'un projet au long cours, qui est la démarche de transition, Donc, comme vous l'imaginez, vers PostgreSQL. Et l'outillage open source qu'on utilise, éventuellement auquel on a pu contribuer. Ce sera une présentation un petit peu moins technique que certaines des, des précédentes. Alors quelques éléments de contexte, d'abord pour, pour commencer. Euh, L'environnement société générale, on parlera ensuite de la démarche qu'on a adoptée. Et pour finir, on parlera de, de l'outillage, avec deux outils euh, qui nous sont utiles dans le processus de, de migration. Alors je m'appelle Anthony Novocien, je suis DBA PostgreSQL, études. Euh, je travaille à la Société Générale et je suis également secrétaire de l'association Postgre FR1. Rapidement, la Société Générale, vous connaissez euh, tous, c'est un grand groupe euh, de services financiers, avec euh, ce qui va nous intéresser là, c'est énormément de collaborateurs. Euh, quasiment 150 000 collaborateurs et beaucoup de, beaucoup de clients. La partie tech prend de plus en plus d'importance, et il y a désormais quasiment 24 000 personnes qui travaillent dans, dans l'IT. Si on s'intéresse juste à... Euh, la DSI qui réalise euh, euh, l'exploitation, euh, on peut compter euh, 7413 applications, 7413 projets différents dans, dans l'ESI, avec euh, 9300 bases de données. Mais il y a plusieurs DSI. Donc là, c'était une, une des DSI parmi les, euh, euh, parmi les autres. Euh, alors, de manière historique, euh, on a un historique qui est quand même très long euh, avec euh, des bases de données propriétaires, euh, principalement Oracle, DB2, euh, SQL Server et également du, du Teradata depuis euh, déjà de très nombreuses années. Euh, donc il y a beaucoup de compétences en interne. Euh, et à donc à tous les niveaux, à tous les niveaux de, de vie du projet, du développement, euh, au chef de projet, aux architectes, à l'exploitation, on sait gérer euh, les volumes, euh, le développement avec euh, ces AGBD propriétaires. Euh, donc à, à l'heure actuelle, il y a quasiment 13 000 instances de, de bases de données. Et la part de l'open source est en train de croître régulièrement et quasiment vers 25% aujourd'hui sur le nombre d'instances. Alors le SI se transforme et un des vecteurs de la transformation du SI c'est l'open source. Euh, donc d'après les mots du directeur général l'open source permet l'agilité l'innovation et nous permet d'attirer de nouveaux talents donc on va forcément utiliser des produits open source donc avec une politique open source first euh, étudier si en utilisant un outil propriétaire si une, une alternative open source existe euh, essayer de contribuer également euh, donc euh, contribuer en interne ouvrir les développements éventuellement influencer la marche de vie du, euh, du produit, avec un objectif euh, d'attirer euh, également des personnes euh, euh, impliquées dans, dans ce milieu. Donc, la démarche de transition. Alors, par démarche de transition, euh, j'entends embarquer les nouveaux projets euh, et accompagner les anciens projets, euh, éventuellement euh, lors de phases de, de migration avec l'objectif d'augmenter euh, la part du parc PostgreSQL vis-à-vis des instances propriétaires. Je ne sais pas si vous connaissez euh, ce strip de, de boulet, euh, c ça concerne les recettes de grand-mère, où quasiment tout est résolvable à coup d'huile de, euh, d'essentiel et de, et de cataplasme. Donc pour installer une base de données sous Linux, euh, si on pouvait corriger les grand-mères, on dirait « c'est pas compliqué, c'est PostgreSQL ». Donc la politique, c'est euh, PostgreSQL first. Il y a plein de bonnes raisons de passer à PostgreSQL, et euh, je ne vais pas vous les détailler, vous en avez entendu une bonne partie euh, aujourd'hui. Euh, ça a été voté comme le SGBD de, de l'année, euh, deux années de suite. Euh, après, quand on a un historique important, euh, passer à, à PostgreSQL, ça n'a pas forcément que des avantages. Euh, quand on utilise un disons Oracle ou SQL Server, c'est livré avec plein d'options, toute une suite pour faire de, de l'analytique, pour gérer ses backups, euh, la disponibilité, et on a un peu l'impression que PostgreSQL s'arrive un peu tout nu. Euh, donc livré sans, on a un peu l'impression que c'est livré sans option, et il euh, ben, y a un mindset un peu différent euh, à avoir, et il euh, ne faut pas forcément euh, réaliser ce qu'on faisait euh, exactement de, de la même manière et transposer ces schémas d'architecture ou autre euh, de la même manière vers, vers PostgreSQL. donc il faut un peu penser PostgreSQL. Ah voilà, je vois qu'on suit derrière <rire> <rire> euh, On peut considérer euh, la transition vers PostgreSQL suivant trois axes euh, le volume, le nombre d'instances et une euh, variable un peu moins technique qui est l'expérience des équipes euh, qui vont se charger de, du SGBD. Donc, avoir du volume sur post ça veut dire embarquer des projets critiques. Euh, et Il y a un certain nombre de barrières à franchir si on, si on veut que ce soit le cas. Euh, gestion de la volumétrie, des backups, euh, éventuellement ces projets-là ont des... Euh, des besoins très spécifiques, euh, ça peut être des besoins de sécurité. Donc il faut que tout le SI s'adapte euh, pour gérer ce, ce volume. Monter en nombre d'instances, euh, ça veut dire euh, populariser la technologie. Dire ce que la techno fait et, et éventuellement ce qu'elle ne fait pas. Participer à des migrations, documenter. Et enfin, l'expérience, c'est... Euh, Accompagner les projets, euh, et éventuellement suivre des formations pour monter en compétences. Au début, on part de, de très peu et il faut se lancer. Il faut se lancer sur quelques instances et petit à petit, on va augmenter notre nombre d'instances, nos volumes, notre expérience. Euh, alors, chez nous, on ne va pas non plus arriver à remplir tout complètement ça avec Postgre. Euh, vous avez vu le nombre d'applications. Ce n'est pas réaliste de se dire qu'on va tout migrer, nos bases de données relationnelles, vers, vers Postgre. Mais on va augmenter la, la part, on va augmenter notre expérience et on va savoir gérer euh, des applications critiques euh, dessus. Alors, passer à Postgre, c'est une démarche qui peut avoir un impact fort sur le, le SI et sur certains métiers, euh, vous pouvez avoir à vous adresser à de nombreuses personnes différentes. Euh, alors qu'est-ce que ça va être euh, Postgre pour un développeur euh, Suivant comment il a compris Postgre, ben ça peut être euh, juste une, une nouvelle chaîne de connexion ou un, un bête file system. Euh, ou alors ça peut être une vraie nouvelle compétence qui va s'approprier. Le chef de projet euh, lui a tendance, s'il a une expérience avec un GBD propriétaire, euh, il a tendance à voir ça comme un risque. Euh, il va être très inquiet, il va se demander est-ce que vous avez des retours d'expérience sur l'utilisation de PostgreSQL avec un volume important, euh, de la haute disponibilité donc suivant, comment c'est présenté ça peut être une opportunité pour lui euh, aussi euh, l'architecte qui va mettre en place, qui va conseiller le, le projet euh, il faut qu'il comprenne bien euh, ce que peut faire le SGBD. s'il ne le comprend pas bien, il va cantonner Postgre a certains usages extrêmement restrictifs, euh, alors que c'est un outil qui est quand même très versatile. Pour un DBA, ça peut être un changement de, de métier, euh, donc euh, quelque chose de très impactant. Et euh, pour la personne qui vous aide financièrement sur le, le projet, est-ce que passer à Postgre, ça va être une économie ou est-ce que ça va être un coût supplémentaire, euh, notamment dans le cas d'une migration les réponses sont pas toujours claires. Alors quand le projet démarre, où est-ce qu'on va l'héberger Chez nous et j'imagine chez un certain nombre d'entreprises, on va s'orienter sur trois solutions différentes qui sont des, on va dire des instances classiques hébergées en interne sur des VM. Chez nous, on a assez peu de limitations. En interne, bon, globalement, on est en train de faire la transition vers, vers d'autres solutions euh, et c'est géré par une équipe d'exploitation qui met en place les, les backups, qui vérifie que le service est disponible. Et Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui est à la charge du, du projet. Euh, mais la bascule est en train de s'opérer vers une approche un peu plus DevOps euh, avec du cloud interne ou du cloud éventuellement externe. Le cloud interne, on est en train de développer un service, PostgreSQL Service en interne, et dont j'ai des collègues qui sont présents ici si vous voulez en discuter avec eux, dont le développement est très actif, et globalement, toutes nos nouvelles instances partent sur ce service-là. Donc un développeur va facilement s'approprier de nouvelles API. Euh pour gérer et instancier sa base de données. Mais une partie de la responsabilité est déportée maintenant sur l'équipe projet qui va réaliser certaines des tâches d'administration qui auparavant étaient dévolues à l'exploitant. Et le cloud externe, on en a parlé un petit peu ce matin, c'est également un mouvement de fond mais on ne peut pas non plus y héberger toutes nos données. Ceux qui ont des données sensibles ou des données médicales, euh, comprenons. Donc l'AME peut avoir à internaliser certaines des compétences de, de DBA. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire sauvegarder une base Qu'est-ce que ça veut dire euh, gérer les droits dans, dans sa base Qu'est-ce que ça veut dire créer une extension euh, sous Postgre Alors, les migrations. Euh, on a parlé pour l'instant euh, plutôt des, des nouveaux projets. Alors, on, on choisit de migrer pour plusieurs raisons. Euh, un, parce que c'est la stratégie euh, du groupe. Euh, c'est la direction tout en haut qui nous dit, on va vers de l'open source, donc on va vers Postgre. Euh, ça peut être une raison suffisante. Euh, une autre raison, ça peut être ben, finalement le coût pour euh, l'équipe projet euh, est moindre quand on, on travaille sur une instance Postgre. Euh, et ça peut être aussi plus facile à cloudifier. Euh, donc ça, c'est euh, euh, un des autres vecteurs de transformation du, du SI, c'est euh, cloudifier le maximum d'applications. Comment, comment on va réaliser cela euh, La migration se fait suivant plusieurs étapes. Donc au début, on a un parc d'applications qui, qui est gigantesque. On va essayer d'identifier quelles sont les applications qui sont des, des candidats intéressants. Euh, donc, On va regarder comment l'application est réalisée techniquement. Est ce que le code est bien documenté? Est -ce que, quelles sont les adhérences à des, euh, à des middleware, à des frontaux euh, qu'il faudrait également euh, migrer à des ETL? Et on va estimer par, euh, via le biais de certains outils, euh, cet effort de migration en jour homme, euh, la migration qui est dans la base de données. Donc là on utilise principalement l'outil aura 2 pg euh, qui va nous donner un premier niveau d'estimation. Et euh, il y a aussi une autre partie qui est importante, c'est le, euh, le code applicatif, qui lui peut aussi contenir des instructions SQL qui vont être à traduire. Euh, et ça c'est une partie qui n'est pas du tout à négliger quand on fait en, une migration. Donc là on a euh, développé l'outil qui s'appelle Code2PG, et dont je parlerai un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, techniquement, les migrations sont euh, réalisées par une équipe euh, en Inde euh, qui se charge de la migration technique et de la montée des environnements, euh, à la fois sur la partie data et sur la partie euh, code, avec également les assurances, les, euh, les adhérences à, euh, à, des, euh, à des outils tiers, donc euh, l'ETL si le, le middleware pardon, est, à, est à migrer euh, également avec un support qui est effectué principalement à, à Paris. Donc à ce jour, on a migré euh, 92 bases de données et 111 sont, sont en cours. Euh, là, c'est des graphiques euh, sur seulement une partie des, euh, des DSI. Comme vous le voyez, principalement, c'est sur, sur Oracle mais on a aussi des projets en cours sur euh, SQL Server, donc passer de SQL Server vers, vers PostgreSQL, euh, et je vais en parler euh, dans quelques instants. Avec aussi du, un peu de MySQL et du, euh, et du Sybase. Donc, quels outils open source sont primordiaux pour euh, nous, pour réaliser ces, ces migrations Le premier, c'est un outil qui s'appelle Aura2PG, euh, qui est un outil... Euh, qui est développé par Gilles Darold, euh, qui fait euh, son but initial, c'était de migrer les données et euh, une partie du code des procédures stockées de Oracle vers PostgreSQL. Euh, il est désormais majeur, il a plus de 18 ans et on est à la version 20 euh, aujourd'hui. Euh, vers la version 17, je crois, MySQL a été la prise en charge de MySQL a été, a été ajoutée. Et notre équipe qui réalise les migrations est extrêmement dépendante de, de cet outil, qui est le, vraiment le, le standard de migration depuis de Oracle. Euh, et comme on a des besoins euh, de migration, pas seulement depuis Oracle, mais depuis euh, d'autres SGBD, euh, j'ai commencé à travailler euh, il y a un peu plus d'un an sur l'intégration de SQL Server dans euh, aura 2 pg euh, Ça devrait être bientôt publié sur le GitHub euh, et donc, pour ceux qui ne connaissent pas au pg euh, comment ça, ça se passe schématiquement, on initie un projet de, de migration qui va nous euh, remplir en répertoire. De, un répertoire. Euh, on, va rempli, on va renseigner le fichier de, de configuration, on va tirer les données de la base source, le, les mettre dans, dans ce répertoire et ensuite euh, faire jouer, redonner à manger à PostgreSQL. Euh, les fichiers, euh, data, les, les, les DDL. Donc pour SQL Server, ça, ça marcherait exactement de, de la même manière. On initie un, un projet, euh, on renseigne une chaîne de connexion euh, donc pour, euh, pour une base SQL Server, le user, le password, et ensuite on vérifie que la connexion est bonne. Donc euh, on voit avec euh, c'est l'instruction show version, euh, et donc on voit qu'on est bien connecté à une base et on va pouvoir euh, s'en servir pour euh, déjà générer des rapports euh, d'estimation pour nous dire ben, combien de temps est-ce que euh, tu estimes que ça va mettre à la migration entre PostgreSQL et, euh, et PostgreSQL. Euh, donc c'est un rapport qui est, qui est bien, bien plus long que ça mais on a vu qu'il a identifié déjà énormément de, de types d'objets euh, différents. Et on a plusieurs bases qui ont été migrées avec ces, avec ces développements-là. Euh, on en a d'autres en cours de, de développement. On aimerait faire des vérifications supplémentaires pour dire que, le, la, à, la fin de, à la fin de la migration, pour s'assurer que le contenu est conforme entre les deux, entre les deux bases. L'autre outil euh, sur lequel j'ai travaillé, c'est un outil qui s'appelle Code2PG, qui lui s'intéresse au, euh, au code applicatif. Euh, L'idée, c'est euh, en premier de faire une estimation en jour homme pour dire est-ce que ce projet-là, euh, c'est intéressant de, de le migrer. Et donc, euh, euh, bon, c'est un outil qui est quand même relativement configurable, euh, qui est écrit en, en perles. Et euh, quand il trouve, ce qu'il va faire, c'est on va lui donner un, un, code, un répertoire de code source à parser. Il va chercher des instructions, a priori Oracle euh, dedans, et euh, vous proposer euh, une instruction équivalente si elle existe dans, dans Postgres. Euh, donc ça, ça marche avec Oracle. Euh, et on a travaillé avec le ministère de l'Éducation euh, nationale sur l'ajout, la prise en compte de DB2 euh, pour, pour leurs besoins de, de migration. Et nous, en interne, on a aussi besoin de, de SQL Server. Donc rapidement, à quoi ça peut ressembler quand on le, le lance C'est euh, euh, Donc on dit sur quelles extensions on va travailler. Euh, donc on a, on a notre répertoire de code source qui s'appelle TMP Project. On va travailler sur les extensions disons euh, Java et, euh, et JSP et nous fournir, nous fournir un rapport. Il va nous dire « ben voilà, j'ai trouvé telles instructions et j'estime je, que ça va prendre tant de temps ». Et en dessous vous avez un tableau plus ou moins long qui explique euh, les instructions dans votre code source qui ont été trouvées et l'équivalent sur, sur Postgre et la difficulté qu'il estime pour chaque, pour chaque instruction. Ça peut aussi être lancé de manière un peu plus interactive euh, en disant, ben, j'ai trouvé l'instruction advance add dans, dans Oracle, euh, comment est-ce que je la traduis vers, euh, vers, vers Postgres euh, Donc, il euh, y a éventuellement, si, euh, si ça existe en lien vers la documentation, euh, le temps qu'il estime pour euh, traduire cette, cette instruction et de temps en temps des, des commentaires plus ou moins explicites sur euh, comment vous, vous pourriez faire. Donc la transition vers PostgreSQL, c'est vraiment un projet au long cours. Il faut accompagner les, les, les nouveaux, migrer les anciens. Alors ces migrations, suivant votre parc, ça peut être de manière plus ou moins opportuniste. Vous pouvez avoir une démarche forte de migration un petit peu forcée pour dire « je passe tout mon SI sur PostgreSQL ». Ou bien, euh, s'il est trop important ou que vous avez certaines adhérences trop fortes, ben dire « Ok, je le prends de manière plus opportuniste, je calcule mais euh, euh, ce qui est le plus intéressant. » Ça va être important de monter en compétences pour accompagner cette, cette transition. Si les outils de migration euh, sont stratégiques pour vous, donc c'est important de les utiliser, mais c'est vraiment dans les entreprises qu'ils vivent, et donc, c'est essentiel, si on veut des outils pérennes, d'y contribuer. Merci beaucoup. On a un peu de temps pour des questions Juste le temps que ça chauffe. Euh, par curiosité, j'imagine que dans une banque, vous avez aussi des bases de données qui sont quasiment en temps réel. Par exemple, tout ce qui est transactions boursières, etc. Ce genre de choses. Est-ce qu'il est envisageable de migrer de telles bases qui finalement font des transactions en permanence, toutes les microsecondes Il y a quelque chose de, qui, qui, qui vient s'écrire, etc. Est-ce qu'on peut inscrire un processus de, de migration qui semble être pas vraiment, enfin à l'échelle de la microseconde, qui serait complètement statique, c'est-à-dire qui demande quand même un certain temps, il faut faire des, des copies, des choses comme ça, etc. Est-ce que c'est envisageable de migrer de telle base vers un... Notre, pas nécessairement vers PostgreSQL d'ailleurs, mmh. mais changer de moteur de base de données pour ce euh, genre de choses. Je sais qu'il y a des... Euh, comment dire Alors là, une, euh, je ne travaille pas dans cette, la DSI qui se charge de, de, ces, de ces données financières. Je sais qu'il y a des projets euh, assez importants de migration de base DB2, qui sont des frontaux euh, hyper importants pour, le, pour la banque, vers PostgreSQL. Alors je ne sais pas où en sont ces, ces projets-là, euh, mais je sais que ça existe ou en tout cas est envisagé. Euh, Je n'ai pas beaucoup plus de détails que, que ça. Il y avait par ici. Oui, euh, le nombre de jour-hommes estimés, est-ce qu'il correspond à une réalité constatée sur le terrain c'est toujours... Alors c'est à la fois ORA2PG et Code 2 pg sont des automates et il faut prendre leurs estimations avec des pincettes. Euh, même si les outils sont développés depuis euh, un certain temps, il faut vraiment un œil humain pour dire OK, voilà mon rapport. Est-ce que ça a un sens pour moi euh, On peut avoir énormément de faux positifs ou de faux négatifs dans, dans le rapport. Et euh, donc... En fait, la première estimation qu'on a de, avec Aura 2 pg et Code 2 pg pour, pour nous, c'est pour dégrossir. On va se dire, ce, ces projets-là nous semblent intéressants, euh, on va voir, on va, on va creuser. Et ensuite, il y a un deuxième œil. Euh, donc là, avec des personnes qui vont regarder plus précisément les rapports, euh, l'architecture le, euh, technique, pour dire, ok, ça a un sens ou ça n'a ça pas de sens, euh, cette estimation en joueur. Donc c'est important d'avoir les deux... Euh, les deux, les deux phases. Euh, des fois, ça peut varier de 1 à 10, disons. Euh, euh... Euh, on peut s'en servir pour euh, pas mal de langages différents. Euh, la manière dont on va dire à... Euh, code PG de regarder des, des instructions dépend du type de fichier. Si on a un fichier Java, on sait qu'il faut aller chercher les instructions Oracle dans des chaînes de caractères qui sont délimitées par, euh, voilà, par des guillemets. Et donc, code PG ne va chercher qu'à l'intérieur de, de ces chaînes de caractères. Si on a un fichier SQL, euh, on peut regarder directement. Alors, on n'a pas besoin de passer par les, les chaînes de caractères. Donc actuellement, comment ça marche On lui dit, euh, choisis telles extensions et choisis, est-ce que tu regardes directement dans le fichier donc euh, un petit fichier de type plain plaintext ou alors dans euh, des chaînes de caractères où là on dit que le langage entre guillemets c'est euh, séparé par des euh, par des guillemets. Donc si votre langage correspond à, à ça par exemple, on peut en rajouter d'autres. Euh, c'est comme ça que Code2PG va, va fonctionner. Je crois que c'est. Ah, une dernière question. Ces deux outils permettent de préparer le terrain, de savoir si c'est une bonne idée ou pas de partir dans cette direction. Une fois que les développements sont faits, on ne part pas en prod comme ça en disant c'est bon, je l'ai fait, il faut tester. Et notamment les, les tests de charge. Est-ce que vous avez des, des outils par rapport aux tests de charge On n'a pas vraiment, vraiment d'outils. Euh, ce qu'on va faire par exemple dans le cadre d'une migration... Euh d'Oracle vers, vers Postgre, ça peut être d'identifier les requêtes euh, les plus importantes, euh, ça peut être des badges, ça peut être les requêtes les plus fréquentes, celles qui pour le projet ont un impact fort et dire ok, euh, passer euh, avec l'équivalent d'un explain analyse sur Oracle et euh, voir ce que ça donne et comparer les temps d'exécution pour préparer euh, du côté Postgre. Après c'est pas euh, non plus automatique. Et une dernière. C'est bon, peut-être la plus difficile parce que est-ce que vous avez des métriques sur le, le pourcentage du travail qui est effectué en dehors des outils pour finaliser les, les, les migrations et, et du coup, euh, euh, quel est le focus qui est fait sur la partie euh, configuration du serveur Transposition d'une conf Oracle en une conf. Euh, Postgres sur le, le euh, tuning par exemple. Alors les instances Postgres sont assez standardisées. Euh, disons, on a une configuration suivant la taille du, du serveur qui est euh, euh, quasiment euh, euh, qui est préparée en fonction de ses paramètres système. Euh, on, voilà. Donc euh, si on regarde le langage AWS, petit, micro, grand et, et tout ça. Euh, donc après, ça peut être configuré plus finement si on sait qu'on va avoir besoin de nombre de connexions forcément supérieures. Euh, entre le temps passé euh, par les outils et le temps humain, ça c'est plus mes collègues qui sont dans l'équipe de, de migration qui pourraient répondre. Euh, le temps humain est en général euh, clairement plus conséquent que le, le temps que passe les euh, réalisés par ces outils là oui. mais dans quel ordre dans quel ordre de grandeur c'est plus dur à dire merci